Salut tout le monde, donc voilà je m'appelle Mathilde, j'ai 18 ans et je vais vous parler de la formation de chez Your Nails. Donc à la base je suis étudiante, là je suis en vacances scolaires et voilà euh, durant toute mon année scolaire bah, j'ai dû travailler à côté de mes études donc c'était compliqué. Surtout que j'ai pas... pas vraiment aimé le fait qu'il y ait une personne au-dessus de moi qui me donne des ordres. Du coup bah, je me suis demandé durant enfin qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire de l'argent mais sans avoir un supérieur euh, au-dessus de moi. Du coup, bah, j'ai pensé à devenir prothésiste angulaire, du coup, parce que je fais mes ongles depuis que j'ai 16 ans, je crois. Et je sais que tout le, monde, euh, tout le monde me dit que je suis douée, que je devrais faire ça comme métier. Et tout le monde me demande si je pouvais le faire sur, euh, bah, sur elle. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai eu cette idée. Et comme là, je suis en, vac en vacances scolaires, pardon, <rire> en vacances scolaires euh, bah, je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant à la base, je voulais euh, le faire en centre, mais ma cousine m'a parlé de, bah, de la formation de chez Your Nails, et du coup, bah, ça m'a direct intéressée, malgré ça me paraissait bizarre de, de, le faire, à, de faire une formation à distance, parce que c'est une formation à distance, euh, bah, j'ai direct, euh, direct, direct kiffé, quoi. Enfin, une formation à distance, c'était super pour moi, j'avais besoin de me faire de l'argent durant mes vacances scolaires, et en même temps, je voulais me former, donc euh, je pouvais très bien faire les deux du coup, qu'en centre, c'est plus compliqué, il y a une date de début, il y a une date de fin... Et tu peux pas faire autre chose à côté quoi. Et du coup, euh, du coup voilà qu'à distance faut tu peux t'organiser, tu t'organises comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux à côté. Voilà franchement c'est top. Et du coup ça m'a vite intéressée malgré le fait que je me suis posé plein de questions. Si c'était possible de se former à distance, personne sera derrière toi pour voir tes erreurs, tout ça. Alors qu'en fait pas du tout. C'est tout, tout un concept et franchement c'est top. Et du coup je regrette pas du tout. Du coup c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, surtout pour concilier mon job d'été et ma formation, du coup voilà. Et surtout si vous avez beaucoup de choses à faire à côté, des enfants, à garder, si, voilà, si vous êtes vraiment occupé, franchement, et que vous n'avez pas le temps de faire une formation en centre, choisissez celle-là. Et même si au pire vous avez, même pas... vous avez du temps devant vous, je pense que c'est les... aussi bien euh, la formation, c'est pas que pour celles qu'on n'ont qu pas le temps. Donc voilà, euh, franchement c'est top. Euh, je regrette pas du tout d'avoir. Oula <rire> Je regrette pas du tout d'avoir euh, choisi cette formation. Et plus tard, euh, bah, je me vois devenir prothésiste angulaire et j'aimerais bien me faire connaître aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être créer ma, ma chaîne YouTube. Je sais pas, ce sera à voir euh, pour aider. Euh, bah, pour plus tard de aider euh, des futurs prothésistes angulaires. Franchement, ce serait le top. Et j'aimerais bien gagner ma vie, vraiment bien gagner ma vie avec ce, ce métier. Donc voilà, et j'espère que j'y arriverai. Donc voilà, j'espère cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur la formation. Euh, j'espère que vous allez vite nous rejoindre. A très vite